Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui mon riz au gras au poulet. Et c'est parti. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je dis un grand merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Voici la liste des ingrédients. Il nous faut du riz basmati, mais vous pouvez aussi prendre du riz thaï, des hauts de cuisse de poulet, des tomates fraîches, du concentré de tomates, de l'huile de coco, du gingembre frais, un petit poivron rouge, un petit piment rouge mais cet ingrédient est facultatif, un oignon blanc, un oignon rouge, de l'ail, de la cardamome, des clous de girofle, du curry, du poivre et du sel. Pour commencer, on apprête la marinade en taillant les légumes ainsi que le gingembre et l'ail en petits morceaux. On va réserver une tomate et une moitié de l'oignon rouge. Ensuite, on va tout moudre au mixeur avec les épices et 150 ml d'eau. Voici le condiment ainsi obtenu. On badigeonne le poulet avec la moitié. Et on réserve le reste pour la cuisson du riz. On ajoute la troisième tomate coupée aussi en petits morceaux et on enfourne le poulet à 200 degrés pour 30 minutes. Maintenant, on fait revenir l'autre moitié de l'oignon rouge à feu moyen avec l'huile de coco pendant une minute. On intègre après le concentré de tomate puis le restant de la marinade. On brasse bien et on incorpore le curry. Entre-temps, on retourne les hauts de cuisse de poulet et on recueille un peu de jus de cuisson pour le riz. On ajoute ensuite 450 ml d'eau mélangée à une cuillère à café de sel au poulet. Afin qu'il ne se dessèche pas. Et on continue sa cuisson pour 45 minutes. On verse à présent presque tout le jus de cuisson. On en réserve deux cuillères à soupe environ pour après. Donc on verse presque tout le jus de cuisson ainsi que 150 ml d'eau sur la sauce. On introduit la cardamome et le riz. On couvre et on va maintenant tout cuire à feu très doux au bout de 15 minutes on remue un peu et on mouille avec le reste du jus du poulet avant de continuer la cuisson après 10 minutes on remue encore Et on place du papier sulfurisé sur le riz afin que la vapeur finisse de le cuire. Ainsi, ces arômes seront bien préservés. On laisse cuire encore 10 minutes. Et c'est prêt Hum, mmh, que ça sent bon Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point toutes ces épices embaument la cuisine. Notre poulet est prêt aussi donc je le sers avec le rio gras et la sauce qui a bien réduit, ainsi que des morceaux de poivrons afin que le plat soit un peu plus équilibré. Voilà, c'était mon rio gras au poulet. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah. 也不行